Eh bien, merci euh, d'être présent euh, pour cette, euh, ce petit webinaire matutinal. Où nous allons euh, nous entretenir d'un sujet qui nous est cher sur l'expérience client. Et on va voir aussi un pont entre euh, l'expérience client et euh, l'expérience utilisateur euh, avec notre ami Olivier Sauvage. Donc deux intervenants que vous connaissez de toute façon. Euh, Olivier Laborne avec son fond d'écran autrichien. Euh, on ne sait pas pourquoi, mais c'est autrichien. En tout cas, c'est avec des façades rieuses euh, et colorées. Et notre ami Olivier Sauvage, en direct de Lille, euh, pour nous parler euh, des, de, du lien entre euh, l'expérience utilisateur et l'expérience client. Alors, on va commencer, euh, à tout seigneur, tout honneur, par Olivier Laborde. C'est difficile, parce qu'il s'appelle tous les deux Olivier. Et puis, on ponctuera, euh, n'est-ce pas, les deux Olivier de de quelques questions qu'on a préparées tout à l'heure, euh, euh, euh, qui sur des questions assez génériques, mais qui nous permettront de prendre le pouls sur votre opinion du service client et de l'expérience client. On y reviendra dans une seconde, pas exactement la même chose. Alors, je passe la parole tout de suite à Olivier. On est en mode ouvert, micro ouvert, et on est en mode, euh, je dirais, échange. Donc, n'hésitez pas à intervenir, à poser vos questions. De toute façon, on est entre entre professionnels. Donc, euh, tout va bien. À toi, à toi la voilà. parole, Olivier. Oui, merci. Euh, bonjour à tous. Alors, on va démarrer tout de suite par un petit peu de calme, mais on a un philosophe mathématicien français qui s'appelle Descartes qui a énoncé dans le discours de la méthode, que vous lisez tous, euh, comme moi, euh, tous les mois, il a euh, écrit « Le bon sens est la chose au monde la mieux partagée ». Et on pourrait se dire que pour une relation client ou une expérience client, ça semble tellement évident que tout devrait être emprunt de bon sens. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui qu'on est arrivé dans des méandres mathématiques de calculs, de process, qui sont complètement, complètement disconnectés, déconnectés pardon, de, de la situation de, de commerce, puisque dans une relation client, on fait face à une relation commerciale, donc de contact et d'échange, qu'on est arrivé bah, de temps en temps à des situations totalement euh, folles, Yann parlait il y a quelques secondes, on en parla tout à l'heure, de ces fameuses notes qu'on doit donner en fin d'entretien où vous avez l'opérateur, même chez Amazon, qui vous supplie « merci de me mettre une bonne note, hein, que tout s'est bien passé hein, », parce qu'en fait, on apprend petit à petit que si on met en dessous de 9 ou même si on met pas 10, ils sont pas payés. Donc, on arrive à quelque chose qui est complètement dévoyé pour améliorer l'expérience client. Alors, c'est vrai que quand on se dit aujourd'hui, qu'est-ce qui va différencier une entreprise, un commerce, une prestation à une autre entreprise, un autre commerce ou une autre prestation euh, Qu'est-ce qui va se permettre qu'on se souvienne du nom de ce commerce, de cette entreprise et qu'on fasse ce fameux word of mouth, de bouche à oreille, hein, comme disent les spécialistes, hein, qui a fait le, le succès de grandes entreprises sur le web ben, En fait, c'est vrai que c'est la relation qu'on aura eue avec l'entreprise tant avant qu'après la vente. Et là, on arrive à euh, déjà un premier point, c'est que souvent, beaucoup d'entreprises font une séparation euh, dans euh, l'expérience client entre l'avant et euh, le, le après. Alors, c'est vrai qu'il y a différentes raisons, pour moi, on va voir, qui euh, caractérise la France en plus de la faiblesse humaine, hein, dans sa capacité à générer une relation. Alors, c'est vrai que de seule entreprise qu'on pourrait spontanément dire qu'elle a eu un ADN de service pour se démarquer à sa création, c'est Darty. Darty, c'était le contrat de confiance, le service client. C'est comme ça qu'ils ont démarré dans les années 70. Est-ce que c'est toujours vrai aujourd'hui Je pense que ça fera l'objet d'un autre webinaire par notre pétillant Yann, mais <rire> quelque chose qu'on va mettre là de, de côté. Alors C'est vrai que dès qu'on parle de service client, on pense spontanément non pas des entreprises françaises, on va dire et Yann était juste avant que vous arriviez, on en discutait, on pense à des entreprises peut-être anglo-saxonnes, euh, ou des pays comme les, les US, ou plus récemment, on se met à parler de l'Asie, où le service client est géré différemment. On peut voir que ce n'est pas toujours la panacée. Euh, on peut se dire, c'est vrai que quand on rentre dans un magasin aux US, on a toujours, je le fais en français, mais on a toujours un bonjour, comment allez-vous Ou ensuite, oui. la fille, le gars vient, euh, si vous ne trouvez pas un produit de votre taille, appelez-moi, et on est toujours frappé qu'ils aient tous une oreillette, ils sont reliés à la réserve pour aller vite, pour vraiment pour euh, euh, qu'on n'ait pas perdre de temps. Mais c'est vrai qu'en euh, en, en dehors de ça, euh, je pense que la France a un principal défaut euh, qui a un nom en France. Ça s'appelle le service compris. C'est une très belle invention, hein, le service compris, hein, qui, est, qui est louable, mais qui a détruit tout le sens de la relation client, je veux dire, à la française. Parce que le service compris sur l'étiquette de caisse, dans toute prestation, ça a insufflé l'idée perfide que le service était non seulement inclus, vu du côté du vendeur, mais aussi que ce service était dû, du côté de l'acheteur et on pourra le voir après avec des camions de livraison sale, des livraisons gratuites, etc., qu'on n'est pas allé vers le haut, on n'a pas été dans une spirale vertueuse. Alors, l'ironie de l'histoire, cette réglementation, juste pour revenir au sujet, cette réglementation de services compris, elle a été adoptée dans les années 70, et selon laquelle tous les prix indiqués devaient inclure, et là j'ouvre les guillemets et c'est vrai, non pas services compris, mais des frais de service. Oui, oui, donc on parlait déjà de, du service, mais bon, la sémantique fait que ça a été, je veux dire, mal, mal utilisé. Donc en conséquence, évidemment, tous les prix ont augmenté d'environ 15%, c'était le, le pourcentage, et les salaires ont été ajustés, mais ça a un effet diminu, un effet domino sur euh, tous les métiers directement concernés, par effet pavillon, et puis ça a été sur euh, comme un, un comment dire, un effet énorme sur toute la notion de service, puisqu'à ce moment-là, on a commencé à rentrer la notion de service, puisque ça devenait un pourcentage. On a commencé à rentrer ça comptablement dans la notion de charge. Et vous voyez que ça, ça a eu une incidence qui était très importante, parce que de quelque chose qui était vu comme un élément positif, je vais travailler et puis je vais avoir plus, je vais gagner plus, je vais avoir mon, mon salaire ajouté, je veux dire, d'une prestation. On peut prendre l'exemple aux USA du fameux no pay, no gain, où la serveuse, le serveur qui n'a pas de pourboire garanti bah, essaye de vous offrir une qualité de service supérieure. Et bien là, ça a eu un effet inverse et qu'on est rentré dans une charge. Et comptablement, donc ça a été rentré dans du négatif. On prend la colonne. Et donc, petit à petit, et bien forcément, l'entreprise n'a eu de cesse de vouloir réduire tout ce qui était service. Et on l'a vu au fur et à mesure avec des livraisons. Euh, si certains d'entre vous parisiens avaient l'habitude d'aller au hino, hino Montparnasse, je veux dire, dans les années 70, la livraison était gratuite, même pas à partir d'un certain moment, elle était gratuite. Et puis après, elle a été payante. Et ce qui fait que, si on me cet exemple-là de, de, de laisser aller, je vais dire laisser aller, je vais faire une notion de charge, où on a commencé à confondre la livraison offerte et la livraison gratuite. Pour Revenir à cette notion, je veux dire, de de, de on a un exemple qui est très frappant c'est le ce que j'appelle le, le concept du tout s'est bien passé. Vous êtes au restaurant, vous avez un artisan qui vient voir la fin du chantier parce que les ouvriers ont bossé, il n'est pas venu pendant tout le chantier. Et les gens ils arrivent, c'est la fin de la guerre. Hein, donc là, on est né au dessert, elle vient donner l'addition et la patronne vous dit tout s'est bien passé. Bah non, madame, tout s'est pas bien passé, on a eu un problème. Tête défaite de la personne. Qui en fait, sa tête est défaite, non pas parce que vous venez de dire, mais c'est parce que euh, ce que vous allez lui dire en termes de problème, c'est parce que vous avez répondu non. Donc là, ça ne rentre pas dans les cases. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, beaucoup de choses sont considérées comme acquises dans euh, les magasins ou même dans des entreprises de vente par téléphone en disant que bah, de toute façon, tout va bien, tout se passe bien, on a fait notre, notre service et voilà. Et il y a très peu d'écoute. Aujourd'hui, finalement, des entreprises, puisqu'on se rend compte, et j'en profiterai pour laisser à parler ensuite à Olivier, c'est qu'aujourd'hui, dès qu'on dit que quelque chose ne va pas, la courbe d'expérience, eh on se rend compte qu'elle n'augmente pas véritablement, puisqu'on peut revoir le même problème année après année. Je ne sais pas, Yann, si tu, tu, tu, tu, tu peux faire une alliance, une analogie avec le digital, mais c'est quelque chose qui s'est fait, je veux dire, progressivement. Moi, il y a une question que je me pose et qui est revenue d'ailleurs dans les discussions quand on a lancé ce, cette, cette idée de webinaire, c'est d'où vient ce problème. Alors, Ce, ce problème, D'ailleurs, on mettra l'article, le lien vers l'article de David Bowles que j'ai traduit sur Visionary Marketing qui s'appelle « Pourquoi le service client en Europe, et vous notez bien en Europe, il ne parle pas seulement de la France, est aussi mauvais ?» Euh, la question c'est d'où vient, vient ce problème euh, du service tout compris ou plutôt moi j'aurais tendance à dire ou du service incompris et il y a, il y a, il y a un, un pionnier du service client euh, qu'on connaît bien en France enfin qu'on devrait bien connaître c'est un monsieur, on disait qu'il avait la bosse du commerce parce qu'il avait une bosse sur le front et, et qui, il s'appelait Boussico et il a créé le bon marché. Et ce n'est pas d'aujourd'hui, ça ne date pas de Joe Pine, ça ne date pas de, euh, de l'expérience client, ou de l'invention du concept de l'expérience client. Et une des premières choses qu'il a expliquées à ses vendeurs, à l'époque, c'est au milieu des années 1800, c'était que ce c'était pas eux les, les, les, les clients, c'était la cliente qui était la cliente, et qu'il fallait être à son service. Il a inventé tout d'ailleurs ce monsieur, il a inventé le prix affiché, puisque à l'époque, les prix n'étaient pas affichés, on les négociait. Il a inventé les têtes de gondole, il a inventé la livraison en une heure dans Paris. Alors, à l'époque, il n'y avait, avait pas de mobilette. Il a inventé la commande euh, par correspondance, enfin, il a inventé plein de choses. Et quelque part, je me dis si euh, déjà à cette époque... Il euh, y avait la, la nécessité d'expliquer aux vendeurs comment changer le, la façon de, euh, de, de vendre. C'est que quelque part, c'est culturel. C'est quelque chose qui est culturel et qu'on retrouve partout en Europe. Alors, tu as dit tout à l'heure, euh, c'est vrai, aux États-Unis, on vous dit toujours, euh, bonjour, comment allez-vous Et d'ailleurs, ce n'est pas, pas naturel. C'est quelque chose qu'on leur apprend, hein, qu'on apprend aux aux vendeurs à dire. Et d'ailleurs, ce qui est très marrant, c'est quand on est en Angleterre, donc c'est à peu près la même culture, à peu près, mais pas vraiment, cest que l'autre côté, il y a des Européens, de l'autre côté, il y a des Américains, la première chose qu'on va vous dire en Angleterre, quand on va évoquer ce sujet-là, ils vont vous dire, oui, mais ils ne le pensent pas vraiment. Ils vous disent, how are you, mais et ils ne sont pas vraiment sincères. Et ça, c'est très marrant, je pense qu'il y a quelque part, il y a un problème culturel en Europe, et David Bowles, qui lui est anglais d'ailleurs, qui a vécu en France, qui a vécu, il vit en Allemagne, il vit aussi aux États-Unis, et il compare tous les pays, la Suisse et autres, et il compare notamment les deux chaînes, Aldi et Trader Joe, qui, sont, qui font partie en fait du même groupe, l'un en Allemagne et l'autre en Amérique, et la façon dont les clients sont traités, et je pense qu'il y a quelque chose ici d'européen, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, et qui est culturel, et, et je ne sais pas comment on se sort de ça. Et en fait, c'est un petit peu ce que petit à petit, parce que si on remonte euh, historiquement dans l'économie française, même dans l'économie européenne, le service, euh, si on regarde les années 20, les années 30, les années 50, les années 60, le service était quelque chose qui était inclus dans, on va dire, la, la prestation de vente dans la vente globale. cest qu'on est arrivé aujourd'hui euh, dans, des, dans des systèmes où tout est quantifié, mesuré. Et au fur et à mesure qu'on a quantifié, mesuré, que ce soit donc par des taxes, que ce soit par euh, les progrès, donc on dit, les progrès, de la comptabilité, de l'analytique, de la gestion, eh bien, on a essayé en fait de minorer différentes choses. Et tout ce qui pouvait être minoré, c'est-à-dire que la prestation immatérielle, la prestation intellectuelle, eh en fait, l'a été puisqu'elle était non visible et non considérée à ce moment-là comme un élément de valorisation de l'activité de l'entreprise. Le stock est valorisé, le service client ne l'est pas. Et donc, voilà, de fait, petit à petit, donc, des pays qui sont plus ou moins mathématiciens, alors on ne va pas dire qu'on est un pays de maths, même avec Rousseau, vu le niveau aujourd'hui des élèves qui sortent en mathématiques, mais il n'empêche que nous sommes un des pays qui avons le plus réduit en fait, la valeur client à une portion, je veux dire, totalement incongrue. Et La preuve, d'ailleurs, dans ce que tu dis, Yann, c'est qu'en fait, quels sont les logiciels mondiaux du CRM Est-ce qu'on a une licorne française qui est leader du CRM Non. On a des logiciels allemands, on a des logiciels euh, anglais, on a des logiciels américains, mais on n'a pas de logiciels français. Et pourtant, on est le pays de la politesse, et pourtant, on est le pays, en fait, des règles, euh, justement, de, de dialogue à avoir. Donc, tu vois, c'est quelque chose qui s'est fait, je veux dire, progressivement. Et justement, le digital est venu un peu comme un effet payback euh, derrière, avec un violent coup de boomerang, puisqu'il a mis en avant, en fait, à peu près une trentaine d'années de désertion, en fait, euh, quand même, euh, de service client et de l'expérience client. Il y a quand même… Euh... Moi, j'entends bien, mais je pense que là, on est en oui. train de s'exprimer tous euh, comme les Français, c'est-à-dire d'abord, ah, le French bashing ouais. <rire> quand on est Français, on n'est pas bon, et puis est, deuxièmement, peut-être en n'étant pas euh, oui. euh, objectif. J'ai dit européen, hein, j'ai pas dit français. D'ailleurs, je oui, vous ai envoyé… mais même, même, lien. je dirais que le leader mondial de… de des call centers, qui est quand même l'émanation de de, de, du principe même d'écouter son client, il n'y a pas de call center si tu n'as pas envie de répondre mmh. à tes clients. C'est quand même téléperformance depuis très longtemps. Dans le top 10, il y a trois groupes français. Euh, ça veut dire quand même qu'on a un certain savoir-faire, à la fois technologique et à la fois organisationnel. Euh, donc, je, je, je pense qu'après, il y a aussi des, des approches culturelles. En tant que français, on n'attend peut-être pas la même chose d'un commerçant. Oui. Euh, que l'attend à l'américain, peut-être ne serait pas très à l'aise avec une relation aussi codée que celle qu'on rencontre aux États-Unis. Je pense que quand on va dans un restaurant américain, on se sent plutôt manipulé, traité comme un numéro, même si ce traitement est extrêmement professionnel, industrialisé, etc. Ça ne nous rend pas forcément à l'aise. Euh, ce qu'on ce qu aimerait, c'est être traité. En général, notre critique ne vient pas tellement du petit commerçant, elle vient plutôt de, de, du très grand groupe qui n'a pas réussi à s'organiser mmh. pour répondre aux attentes. Okay. Alors que l'exception qui confirme la règle, c'est Amazon. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de problème et pourquoi est-ce que Amazon a un tel succès C'est parce qu'il n'y a pas de problème avec Amazon. Et c'est un peu ce que disait euh, euh, la meilleure relation client, ce n'est pas de relation client mmh. du tout. C'est quand tout va très très bien. En fait, on n'a pas tellement envie d'avoir des relations avec un fournisseur. On est très content que tout se passe très bien, sans intervention, sans interaction. Ouais. Donc, je, voilà. Alors, je, je veux répondre quand même sur ton. Tu as raison. Euh, c'est alors euh, sur le, la remarque français ou pas français, French machine, etc. C'est pour ça que c'est pour ça que justement, je n'ai pas voulu montrer un article sur, le, sur la France. J'ai montré. Je vous ai donné là, cet article d'article de David Balls sur, euh, sur l'Europe. D'ailleurs, il, il, il, il bâche d'ailleurs pas tellement euh, la France, pour, bizarrement, il, il bâche l'Allemagne, qu'il connaît un petit peu mieux puisqu'il y habite, et la Suisse aussi, la Suisse où le service client est d'ailleurs notoirement très mauvais. Je vous, je vous invite à aller dans un restaurant en Suisse, vous allez voir comment vous serez euh, reçu. Alors notamment en Suisse, euh, en Suisse francophone, hein, c'est encore pire. Euh, ce, qui est, ce qui est intéressant dans ce que dit David Bowles, justement, c'est exactement ce que tu dis, c'est que les attentes des utilisateurs se sont mis à un certain niveau et notamment les Allemands par exemple ils se font engueuler quand ils ne sont pas dans la bonne file d'attente et ils s'écrasent parce qu'ils ont l'habitude de se faire engueuler donc, euh, donc ils finissent par trouver ça bien euh... là j'ai un nom russe qui veut rentrer dans la chambre dans le... non je ne pas le laisser montrer, ça doit être un zoom bomber ça. Euh... donc euh comment dire, euh, oui, il y a effectivement une approche différente par pays et, et une attente culturelle et une, une attente, et je comprends aussi ce que tu dis et qui est effectivement juste, quand le service client est parfaitement normé, euh, ça peut mettre mal à l'aise un Européen qui trouve que ce n'est pas assez, euh, je dirais, fait sur mesure. Quoi. Regarde les, les, caisses, les, les caisses de supermarché où on te dit bonjour, au revoir, merci, merci, au revoir, j'en sais rien dans quel ordre. Euh, oui, à aucun moment on prend ça pour une marque d'affection. Non, mais Ni ça bon. si il... est... On sait que la fille, elle est payée, qu'elle est éduquée à dire ça et qu'elle voilà. elle, elle fait ça de manière automatique. Alors ça me fait penser au, au chauffeur de bus. Je ne sais pas si tu le sais, mais à Paris, on a imposé aux chauffeur de bus de dire bonjour. Alors qu'est-ce qui se passe euh, On rentre dans le bus et si on ne dit pas bonjour, parce que bon. Euh, c'est un bus, après tout, c'est pas, pas non plus, euh, on n'est pas en train de voir un ami. Euh, enfin, qu'on qu pose une question au, au, au chauffeur de manière polie, hein, excusez-moi, etc. Mais qu'on oublie de dire bonjour, qu'est-ce qui va se passer Puisqu'on l'a obligé à dire bonjour, il va se tourner vers le client, il va dire bonjour. Ouais. Et il a dit bonjour. Mais, mais il y a une manière de dire bonjour aussi. Oui, bien sûr. Ouais. Ouais, c'est comme les messages… Tu ah, as bon, dit, uh, Yann, sur ce que tu dis sur les, les bus hein. Parce que à Lille, c'est assez amusant. C'est juste une petite aparté comme ça, mais moi qui suis parisien d'origine et arrivé à Lille il y a un petit bout de temps maintenant, un truc qui m'a toujours très mis mal à l'aise, c'est que justement à Lille, le oui. non seulement le chauffeur de bus dit bonjour, mais quand oui. les gens sortent du bus, ils disent au revoir au chauffeur euh, à travers le bus. Et euh, moi, j'avais jamais vu ça à Paris. Et donc c'est ouais. vraiment étonnant. Et là, ça se fait complètement naturellement. C'est culturel en fait. Euh, Exactement. Euh, à la métropole ouais. lilloise et c'est. Et c'est vraiment bien, mais je pense pas qu'il y, qu y ait eu d'injonction ou d'instruction ou d'ordre, ou alors ça, ça remonte à très très loin, et non ça non, se fait ça parfaitement naturellement. C'est parfait. très étonnant. Nature, je réponds à Olivier parce qu'Olivier j'ai fait le mouvement inverse, c'est-à-dire je suis originaire de Lille, j'habite Paris, et effectivement il y a une très grande différence en termes de service de client entre le Nord. Et Paris, hein, ça n'a rien à voir. Moi, il m'est arrivé, habitant ouais. Paris, de continuer à faire des allers-retours sur l'île pour faire mes achats de textiles. Donc, euh, je n'avais absolument pas le même niveau, effectivement, de service client. Et pour rebondir, ce qui a été dit aussi avant, euh, c'est qu'on est vers une tout fluidité et moi, je pense que la fluidité client, j'ai dit de plus en plus il faut mettre des grumeaux dans l'expérience client, euh, c'est-à-dire recréer des moments où on s'intéresse vraiment à l'autre et que la fluidité tant préconisée finalement par les consultants est quelque chose que je remets en cause aujourd'hui, euh, y compris chez Apple où je suis allée récemment, où on a une telle fluidité omnicanale que je me dis, OK, j'ai aucun souvenir de cette expérience alors qu'il y a quelques années, j'allais acheter un Mac, il se passait quelque chose. Ce n'étaient pas des gens qui se ressemblaient, qui me proposait un produit identique mais il y avait véritablement quelque chose qui se passait que je n'ai pas retrouvé avec une super fluidité hein, c'était très fluide du téléphone parce que j'ai passé par téléphone avec la, la crise sanitaire etc à l'internet à, à au magasin j'étais très fluide mais aucun souvenir de cette expérience voilà c'était un petit retour euh, je vais rebondir euh, entre nordistes on va, on va se rebondir les uns sur les autres mais euh... Euh, Peut-être, moi, je voudrais revenir sur la partie euh, différence entre Europe et États-Unis États parce que, évidemment, quand on travaille que dans le digital et comme moi, beaucoup dans le e-commerce, ma principale activité, c'est d'optimiser l'expérience utilisateur, donc l'expérience client sur les sites de e-commerce. Euh, on mène beaucoup de tests utilisateurs avec euh, les clients de nos clients, donc euh, des particuliers qui surfent sur les sites de nos clients. Et ça nous permet de voir en temps réel un petit peu comment, fonctionne, euh, comment fonctionnent les gens et ce qu'ils attendent en fait de leur expérience client. Et c'est vrai, il faut quand même l'admettre, qu'il y a en fait une influence extrêmement forte des us et coutumes américaines, et notamment à travers Amazon, qui écrase un peu un peu tout euh, dans le digital, même si Amazon n'est pas le plus gros e-commerce en France, hein, puisqu'il y a Cdiscount qui est devant, et les autres ne sont pas loin derrière. Euh, ce qui est vraiment intéressant, c'est ça, et je, je, je vous dis ça parce que j'ai eu l'expérience euh, il, il y a deux semaines euh, d'une cliente qu'on a fait tester des, des sites de, de macarons, donc c'était la durée et Fauchon, et euh, ses réactions euh, m'ont étonné en fait, ouais, vraiment parce que euh, la première chose qu'elle a dit, c'est, tiens, les frais de port sur, sur Fauchon, euh, c'est 6 euros, c'est cher. 6 euros, c'est le prix normal, c'est pas plus cher qu'ailleurs. Et en fait, elle, elle tout de suite dit après Oui, mais chez Amazon, c'est gratuit. C'est pas gratuit chez Amazon. En fait, elle était chez Prime. Chez Prime. Donc, pour elle, aujourd'hui, euh, elle qui passe beaucoup de temps à passer des commandes sur Internet, euh, confinement oblige, on y passe beaucoup plus de temps, évidemment. Euh, elle compare tout à l'aune d'Amazon. Donc, euh, si c'est gratuit chez Amazon, ça devrait être gratuit chez les autres. Donc, ça constitue de fait un handicap déjà pour, pour les autres. Ça, c'est une première chose que j'ai trouvé vraiment intéressante. Et une deuxième chose qu'elle a fait ressortir et qui était aussi très intéressante et qui a vraiment très directement au service client, qui est le problème de la livraison en e-commerce. Vous n'êtes pas sans savoir que quand on commande sur un site, il y a une livraison derrière euh, et qu'on a envie que ça se passe bien. Et euh, je crois que si vous suivez un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux ou même dans l'actualité, euh, vous verrez qu'en fait, aujourd'hui, on a un vrai problème de logistique. Et ce n'est pas qu'en France, hein, c'est aux États-Unis, c'est partout. Pourquoi Parce que euh, le e-commerce e a complètement explosé en 2020, euh, que les, les transporteurs se sont retrouvés sous pression, qu'ils n'étaient pas du tout préparés, et qu'ils euh, ont des masques de, de, de, de colis euh, qui traitent plus ou moins bien, avec des intérimaires qui ont plus ou moins été formés. Et je pense que ça concerne tout le monde. Hein. Ce n'est pas que euh, les Français. On, je suis sûr que c'est le même problème chez Amazon. Et une des choses qui est intéressante, c'est de voir justement comment le comportement client euh, change et quelles sont ses exigences Eh bien, une des premières choses que cette, toujours cette dame a dit en arrivant sur le site qu'on lui a fait tester, c'est où, où sont les conditions de livraison, où sont les frais de port Et, et j'ai vu récemment dans une étude, je ne sais plus laquelle, que c'était devenu le critère numéro un de choix d'un marchand pour un, pour un client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une telle... Euh, difficulté à être livré correctement et je suis sûr d'ailleurs que parmi nous dans cette salle euh, tout le monde a eu ces problèmes hein. Moi je peux vous le dire je commande beaucoup plus sur internet depuis un an évidemment Et le nombre de problèmes que j'ai eu est assez incroyable hein. Je pense que c'est une commande sur deux où j'ai des, des soucis de livraison en retard De postiers qui sonnaient et puis repartaient tout de suite après avoir sonné sans que j'ai eu même le temps d'aller lui répondre euh, De colis abîmés, j'ai enfin, euh, eu énormément de soucis je, je ne m'en offusque pas, parce qu'à la limite, limite c'est mon métier, puis ça m'intéresse de savoir comment ça se passe. Mais il y a un vrai mécontentement chez, chez les gens actuellement. Et, euh, et, et donc, ça pose un, un souci de confiance, qui est quand même la base du commerce, mais en e-commerce, qui est encore plus prégnant. Et euh, ce que j'en tire comme conclusion, c'est que, comme aujourd'hui, euh, la plupart des gens passent quand même un sacré temps sur le, sur le digital, hein. je, je, je révisais un peu mes chiffres avant la conférence, mais vous savez que les Français passent en moyenne deux heures et demie sur leur mobile par jour, euh, depuis le confinement, c'était un petit peu moins avant et ça risque de, de, de, rester, de rester comme ça. Euh, et donc, il y a un énorme travail à faire aujourd'hui sur les médias digitaux, euh, les sites web, euh, évidemment desktop, évidemment mobile, de, de rassurance et de création de, de confiance. Je ne parle même pas encore de service client, je parle juste d'expérience client, mais qui est en fait la phase d'avant-vente. On sait aujourd'hui que de plus en plus de gens bah, regardent le web avant d'aller acheter en magasin, mais aujourd'hui, ils achètent de plus en plus en, en, sur le web, et, évidemment. Il euh, y a un énorme travail aujourd'hui de rassurance. Et je pensais à cette question de la livraison. Aujourd'hui, euh, quand vous voulez vendre sur Internet, par exemple, et que vous voulez rassurer sur, sur votre service, vous devez mettre en avant vos qualités de, de logisticien. Et ça devient un facteur de, de, de transformation extrêmement important, parce que les gens... Euh, en attendent beaucoup et je voulais vous montrer euh, différents exemples mais euh, je repensais à par exemple une société qui fait quelque chose de très très bien qui s'appelle, euh, que je ne dis pas de bêtises, c'est Bring ou Bring, Bring ou bring, bring avec 2 G, euh, qui est un fournisseur de solutions de logistique, euh, qui travaille pour boulanger notamment dont on a déjà parlé euh, tout à l'heure, euh, qui permet quand euh, votre livraison euh, arrive près de chez vous de suivre en temps réel le trajet du livreur sur une petite carte sur votre téléphone mobile. Et je l'ai expérimenté moi-même. Et euh, c'est vraiment très bien parce que vous pouvez même discuter avec le livreur. S'il a un problème, il peut vous avertir en temps réel. Si vous, vous avez un souci, vous pouvez le prévenir. Et ça, je trouve ça extrêmement important parce que euh, c'est ça qui va créer euh, à la fois Merci la bonne Nicolas. expérience client. Et puis, c'est ça aussi qui va créer le lien euh, dont parlait, euh, je ne me souviens plus de votre prénom, mais je peux... De Régine. Euh, le lien et les, et les petits grumeaux. Les petits grumeaux, pour moi, c'est l'humain. C'est un truc... Euh, on a beaucoup euh, essayé d'évacuer d'une certaine manière parce qu'on on pense que le digital c'est magique et que en faisant du digital on pourra s'épargner euh, euh, l'humain et c'est vrai que dans 90% des cas tant mieux, mais il reste 10% des cas, ces 10% des cas c'est les plus problématiques et les plus complexes et si vous mettez pas un peu du mal là-dedans, euh, oui, euh, là euh, effectivement alors on peut avoir des expériences trop fluides. Alors ça j'avais jamais entendu parler, j'avoue, mais c'est un vrai sujet je, je trouve. Euh, je, je suis un fan d'Apple donc, donc j'ai testé hein, les, les, les visites à l'Apple Store et effectivement ça se passe très bien alors du coup ça se passe tellement bien qu'effectivement euh, on a l'impression euh, presque d'avoir des, des robots parce que les, les pauvres personnes qui travaillent chez Apple sont cantonnées à, des, à faire un boulot presque de, ouais. de travailler à la chaîne alors, ils sont très gentils, ils sont très polis etc mais effectivement on pourrait pr presque dire que ça se passe trop bien, mais en tout cas aujourd'hui c'est ouais. vraiment important de, de, de, de soigner évidemment la partie digitale parce que euh, elle est, elle est complètement euh, insécable de l'expérience client au global et il mmh. n'y a plus euh, quelqu'un qui va acheter un truc en magasin sans passer par le web avant ou après et, euh, et puis l'expérience client aujourd'hui ça passe de plus en plus par les médias digitaux, alors c'est un sujet extrêmement vaste mais on pourrait parler des réseaux sociaux où les gens euh, contactent les marchands par Twitter par Messenger euh, etc, etc., etc., etc. Moi, je voilà, voulais vous donc, parler euh, d'un paradoxe euh, je trouve, c'est que on, est, là, on a sous les yeux un, un, un graphique qui parle de l'expérience en général avec le petit commerce. Donc là, on ne parle okay. pas d'Amazon de, et des autres. On parle du de... passage, d'ailleurs, si vous pouvez tous voter, ça serait bien. Et comment est-ce ouais. qu'on fait pour voter et ben, Tu vas sur menti.com sur ah, ton téléphone ou sur ton navigateur, et tu rentres le code 57 63 98 7. Et on peut voter, d'accord. Voilà. Et, et en fait, je dis là, il y a un paradoxe. C'est que le petit commerçant, c'est celui qui est, qui est près de chez vous, qui n'appartient pas à une chaîne. Le petit commerçant, ce n'est pas celui qu'on va croiser de l'autre côté de la France. Et logiquement, si l'expérience client, la qualité de la relation client par ce petit commerçant était justement un facteur de succès, parce que c'est bien ça la clé, le commerçant, s'il peut réduire ses charges de relation client au minimum et garder la même clientèle, il va le faire qu'il n'aura pas d'intérêt. Donc, théoriquement, on est tous en train de militer pour dire qu'avoir une bonne relation client, c'est un facteur indispensable de succès. C'est un mmh. peu la conviction qu'on essaye de partager. Si c'était vrai, comme on n'est pas débile, si tu vas chez un commerçant près de chez toi, le petit commerçant, et que tu n'es pas content de son service, logiquement, tu ne vas plus y retourner. Et donc, logiquement, tu vas aller chez quelqu'un que tu auras finalement trouvé qui t'offre un bon service. Donc, on, dev, on devrait tous, au final, au bout d'un certain temps, être extrêmement content du petit commerçant qu'on aura fini par trouver. Tu ce que je veux dire euh, Ou alors, on est à l'infini en train de retourner chez un petit commerçant qui ne nous donne pas satisfaction et on n'en a pas trouvé qui soit sympa. Or, moi, je crois que ce n'est pas du tout impossible de trouver un petit commerçant. Alors, on parle du boulanger. Moi, j'ai des, des boulangers extrêmement charmants qui, au, au, au premier abord, parce qu'on est dans l'Est, sont souvent un peu froids et un peu, euh, une relation un peu anonyme, mais au bout d'un moment, euh, si on va dix fois de suite chez le même boulanger, ben elle, elle, elle vous reconnaît, elle, elle est aimable, elle, il y a un petit mot, on échange. Et ça vient aussi de la manière dont le client euh, initie aussi, ou contribue à cette relation client. Si on, est, on a un petit mot, si on vient juste prendre sa baguette et qu'on s'en qu va en ayant juste dit bonjour et au revoir et payer son pain, il ne faut pas s'attendre à une très bonne relation. Si en revanche, euh, on a un mot qu'on a envie de discuter et qui a le temps de discuter, qu'il n'y a pas 15 personnes derrière en train d'attendre. C'est ça aussi, hein, gérer une file d'attente, c'est quand même complexe. Et ben, là, logiquement, au bout d'un moment, on devrait être content de sa relation client et on devrait tous dire qu'elle est excellente. Qu'on ne soit pas content des très grands groupes euh, avec lesquels on a des relations épisodiques, très techniques, euh, complexes, à distance, etc., avec une multitude d'intervenants qui devraient s'enchaîner en transmettant bien l'information dont le suivant aura besoin, etc. Ça, on imagine que c'est bien plus complexe. Mais logiquement, pour le reste, pour l'achat la, unique, répétitif chez oui. le petit commerçants du coin, ça devrait bien se passer. Moi, mon meilleur exemple, c'est mon garagiste. J'y pose ma voiture n'importe quand, il essaye de me la faire le plus vite possible et quand il est fini, il me la repose devant la porte et avec la clé dans la boîte aux lettres. Ben, moi, je suis parfaitement satisfait. Ça fait 20 ans que c'est comme ça et j'adore mon garagiste. Très bien. Il faut, il faut que tu ailles voter pour mettre ah très oui, bon parce que pour l'instant, justement, c'est là le paradoxe, c'est que alors il faut que tout le monde vote parce que c'est ça serait mieux d'avoir un, un vrai vote. Pour l'instant, euh, sur huit votes, on a quand même trois plutôt mauvaises et quatre plutôt bonnes. C'est quand même pas bon, c'est pas extraordinaire quoi. On est dans un petit commerce. Qui... Ouais, J'ai mis très bon. Ah, c'est bon. toi. toi qui est arrive. Mis très Ouais et, et, et encore une fois je vais faire je vais faire je vais faire mon, mon coq nordiste mais c'est assez facilement de voir dans le, dans le nord la relation qu'on a avec les commerçants ouais. ouais. et encore une fois moi je compare avec Paris vous suivant. êtes dans, dans les magasins nordistes enfin quel que soit l'artisan en fait quel que soit est-ce que c'est un boulanger un boucher ou n'importe quoi il y a toujours une espèce d'accueil chaleureux une gentillesse et c'est vraiment c'est frappant ouais. hein, franchement alors, Donc, je... Quand on compare à Paris, c'est incroyable. Je, je vais nuancer ouais, un ouais. peu, parce que, et moi je peux, ah, parce ouais. qu'en tant que Breton Picard du Nord, hein, puisque j'ai vécu 25 ans dans le Nord, euh, je confirme, effectivement, mais alors à, à Lille, effectivement, les gens sont, sont assez aimables, mais en, en, après j'ai habité à saint amand les eaux à côté de Valenciennes, c'était encore plus petit, encore plus sympa, et j'ai eu un problème, effectivement, quand je suis arrivé à Paris, c'est que je disais bonjour, et du coup, j'étais seul et tout le monde se foutait de ma gueule. Mais, mais, nuance, nuance, quand je suis arrivé dans le 14e arrondissement, c'était l'inverse. Parce que là, du coup, je ne disais plus bonjour, parce que je me disais, je vais pas, on va arrêter de se, se moquer de moi. Et là, c'est l'inverse, parce que dans le 14e arrondissement, c'est comme dans le Nord, on se dit bonjour, on se dit au revoir. C'est très marrant, c'est euh, euh, c'est très, très bizarre d'ailleurs. Dans mon immeuble, on voit les gens qui sont vraiment du 14e et ceux qui ne le sont pas, ceux qui sont arrivés de l'extérieur et qui viennent d'arriver. C'est ceux qui ne disent pas bonjour. Vous ne ouais. croyez pas qu'on a tendance à généraliser sa propre expérience qui sûr. se cantonne en fait à une poignée de commerçants ou de, de ouais. fournisseurs Parce que ben oui. euh, moi, j'ai eu des, des très bonnes relations avec euh, une banquière, une banquière, euh, gestionnaire d'agence, et avec la même entreprise, la Société Générale, pour ne pas la nommer, j'en ai eu cinq ou six d'exécrables. Mais vraiment, oui, mais ça dépend beaucoup de la personne. Et, oui. et, et donc, en fait, euh, moi, je sais que oui. j'ai souvent changé de guichet dans Dijon au fur et à mesure qu'il changeait d'interlocuteur pour essayer de trouver un qui soit sympa et qui me convienne bien. il Vous parler de relations humaines, en fait. Oui, bien sûr. Alors, mais c est, c est, c est là, c'est un point important parce que alors je vais pas pas pas. plutôt me être pas d'accord avec Régine là, sur ce point-là parce que… Alors, même si je suis, je suis d'accord dans l'ensemble sur le, la déshumanisation et qu'il faut éviter le bonjour, du, le, le, le bonjour du, du, du, du, du conducteur de bus de tout à l'heure, euh, et que le, le processus, en fait, le processus ne doit pas cacher la qualité de la relation humaine. Ceci étant, je pense qu'en France, en dehors de l'aspect culturel, euh, on n'arrête pas de se plaindre des processus, mais en fait, on a… Complète incompréhension de ce qu'est un processus client. Complète. C'est-à-dire qu'en fait, en France, on considère, je ne sais pas si c'est culturel ou quoi, que le, le, le, la relation client est quelque chose qui doit être absolument individualisé. Mais du coup, on arrive dans, le, dans ce que tu décris à la société générale, mais qu'on a aussi chez LCL, a chez, dans toutes les banques. C'est absolument la même chose partout. Et que tu n'as pas justement chez Apple, que tu n'auras pas dans les sociétés américaines où il y a des processus et où on applique les processus. C'est peut-être un petit peu plus déshumanisé, mais au moins, que ce soit Olivier qui, me, qui, me, qui s'occupe de moi, ou Emmanuel, ou Bernard, ou, ou Patrice, ou n'importe qui, ou Régine, je serai servi de la même manière, au, au minimum. Vous voyez ce que je veux dire Alors après, on peut critiquer… Mais, mais bon, moi, je ne suis pas trop d'accord. Euh, je n'étais pas chez Apple avant. Je ne suis pas un ancien client d'Apple. Je ne suis que depuis euh, quelques années. Mais c'est un euh, j'aime bien aller au magasin Apple parce que justement, on ne me traite pas comme un chien. Et ouais. on m'écoute. Et quand je dis, euh, bah, votre truc, il ne marche pas, il y a un bug sur votre produit, on ne me dit pas, mais non, vous êtes un chien dégagé. On me dit, ah oui, il ne marche pas. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. Oh, bon, bon, bon, ah bon, on va vous le changer. Ah alors ça… Je... Ça change tout. Et quand même, on l'a changé même deux fois. Alors, on leur dit, ben oui, on l'a échangé deux fois, mais vous avez un problème de qualité produit. Et là, le gars, il vous dit, ben oui, effectivement, on a un problème de qualité produit. Bon, ben, je ne dis, je dis pas que je suis content, mais, mais au, moins, au moins, il m'a écouté. Alors que si je vais à la FNAC, sur le même produit, on va me dire, allez vous faire voir. Vous n'êtes pas mmh. content c'est le même prix. On ne vous le remplacera pas. Non, on ne vous le changera pas. Non, vous l'avez déballé, vous ne pourrez pas le changer. » Et du coup, j'y vais plus, d'ailleurs. Ouais, pour, pour rebondir Mais sur ce que tu faut... dit, Yann, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'effectivement, chez Apple, oui. il, il va y avoir la fluidité et un traitement de la demande. C'est-à-dire que oui. la demande a été parfaitement traitée dans les temps et j'ai vécu exactement la même chose. Sauf que je me dis que finalement… Il euh, y a une partie du processus qui doit être complètement fluide, mais il pourrait y avoir à un moment donné, en différenciation retardée, une intervention humaine un petit peu différente, ce qu'ils essayent de faire d'ailleurs. Quand ils regardent ton métier ou quand ils regardent si tu as une jolie écharpe, ils ont pour consigne de dire « ah j'aime bien votre écharpe », donc de trouver un truc qui vous sera personnel et qui fait qu'on va se souvenir de. En fait, ce que, ce que je trouve, c'est qu'ils traitent extrêmement bien la demande. Moi, j'ai une demande traitée dans les temps, dans la forme, etc., mais peut-être qu'à un moment donné, c'est peut-être encore peut-être trop tôt d'en parler, il faut d'abord qu'effectivement on traite les demandes et ensuite qu'on rajoute une part d'humain, parce que toutes les enquêtes qui remontent aujourd'hui, c'est la volonté des consommateurs d'avoir une interaction humaine de qualité. Donc, ça peut être un petit point clé dans le parcours client ouais. euh, qui fait que l'on se souvienne mémorablement et positivement mm -hmm. d'une expérience qu'on va oublier si elle est trop fluide. C'était plutôt dans ce sens-là, mais je suis d'accord sur la dichotomie oui. FNAC, euh, Fnac et Apple. Hein, je suis parfaitement d'accord avec ce que tu viens de dire. Ah oui, oui c'est frappant. Hein. J'ai un, ouais. un ancien adhérent à, à Fnac. Hein. La dernière, les deux dernières fois où j'y suis allé, ce sont d'ailleurs les deux dernières fois de ma vie, euh, je me suis carrément fait envoyer balader. En de, simplement en posant la question, euh, j'ai eu des gros problèmes avec des CPL chez moi, des, des, des, des, sur le cours Et pour, pour moi, c'est très important parce que je fais beaucoup de télétravail, donc pas d'Internet, pas de travail. Quoi. Et, euh, et là, je dis mais oui, mais vous pensez, euh, j'ai un problème de prise, c'est que mes prises sont au ras du plancher et le, le, le plot. Euh, Ouais. De, comment dire, de, Et du mauvais côté, as le cas. Et selon que la prise est comme ça ou comme ça, bah, je peux la mettre ou je ne peux pas la mettre. Ça a l'air quand même con, mais c'est quand même très bloquant. On donc goût. là, on s'attend à avoir un peu d'empathie. Et la réponse, c'est non, non, non, non, non, non. Si vous le déballez, c'est pour vous. Et là, on a envie de dire… Bon, mais la FNAC, c'est parce qu'ils étaient allés, forcément, ils étaient en grève il y avait un non mais en plus, et, cours. Et, donc, non, c euh, non c seulement c il y a le discours, donc c'est-à-dire il y a une sorte de processus déjà. Le processus c'est par défaut, non, vous êtes un voleur, donc ce n'est pas la peine de revenir. Et la deuxième couche c'est le mec qui en plus en rajoute en étant franchement désagréable, du style bonjour comme le conducteur de bus. Mais la FNAC a été à qui à Carrefour maintenant, je me souviens. Appartient... À non, non, ça appartient à... Non, c'est indépendant. Mais, indépendant, mais... je crois. C'est indépendant. Parce que moi, oui. j'ai eu une, une expérience à la FTAC mais il y a déjà un moment. J'allais pour acheter un D800 Nikon, un truc qui coûte euh, entre 3 et 4 000 euros. Oui. Et je demande au vendeur pour le voir. Il était dans une vitrine fermée. Et le type me dit Mais vous voulez l'acheter ben, Je dis J'envisage de l'acheter, mais je voudrais d'abord le voir. Non, rien mais si, si vous ne voulez pas l'acheter, je n'ouvre pas la vitrine, moi. Hein. Et donc, il voulait pas, me et le montrer tant que j'avais pas garanti que j'allais l'acheter. Ben, j'ai dit, ben non. Mais je mais crois qu'il faut vrai. quand même replacer les, les choses dans un contexte parce que, en fait, on est peut-être mécontent, etc., de, de certains services clients. Mais encore une fois, il faut voir ce qui se passe. Est-ce qu'on induit les acteurs du digital, le, du digital notamment Apple et, et Amazon, mais c est, c est sûrement pas que. C'est vrai aussi de Airbnb, euh, peut-être de Uber, notamment, qui avait vraiment mis l'accent sur le service client. Oui. Uber. Je rappelle quand même que Uber. Euh, leur, leur, leur moto, leur leitmotiv, c'était l'expérience client avant tout en fait. Ils ont fluidifié et rendu extrêmement simple le, le transport de voyageurs particuliers d'un point à un autre et tout était vraiment axé sur le point de vue du client. C'était vraiment mmh. la satisfaction client avant tout et tout le processus derrière euh, découlait de ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils, ils ont fait le raisonnement inverse de celui qu'on faisait habituellement avant en Europe qui était de dire euh, nous, on est les marchands et on essaie de vendre des produits aux clients et tant pis si ça ne plaît pas, c'est le même prix les Américains, ils se mettent du point de vue du client on fait tout pour le satisfaire et tant pis combien ça coûte, euh, il faut qu'il ouais. soit satisfait et ça, c'est des standards qui ont été imposés il y a 10-15 ans euh, sur le digital et qui ont commencé à, en plus à, du coup, à, à découler sur le, sur le monde physique et il ne faut pas l'oublier ça il ne faut pas oublier que ça a un coût En fait, quand on dit qu'Amazon a un super service client ce qui est vrai, je pense qu'ils sont toujours en tête des classements ce n'est pas parce que euh, ils bossent mieux que les autres, c'est parce qu'en fait, c'est leur obsession numéro un et aussi parce qu'ils y mettent beaucoup d'argent. Euh, moi, j'ai travaillé chez Trois Suisses à une époque et chez Trois Suisses, je me souviens des vieux dirigeants, etc., qui étaient particulièrement énervés contre les clients, qui disaient que les clients, il fallait les rincer, il fallait les, il fallait les, les vider de leur, leur substance en tirant un maximum de fric de, euh, de leur part, en leur fournissant le moins de services possible parce que le service, ça coûtait très, très cher et c'était ce n'était pas ça qu'on cherchait à faire. Et des gens comme Amazon sont arrivés en disant c'est exactement le contraire. Nous, ce qu'on veut faire, c'est que les gens soient vraiment super contents, que l'expérience soit très fluide en amont avant l'achat, et surtout qu'elle soit sans souci après l'achat. Et c'est là qu'est la grosse différence. Amazon, ils ont mis au point un système de, de service client qui s'appelle Amazon de A à Z, qui n'est pas très connu en fait, qui n'a pas beaucoup de notoriété, mais qui est très actif. Quand vous avez un colis qui arrive chez vous endommagé chez Amazon, et que vous dites à Amazon, bah, il est endommagé, qu'est-ce que je fais maintenant C'est un scandale. Amazon vous dit, pas de problème, on vous remplace, on vous en envoie un tout de suite, et vous fatiguez même pas Vous nous renvoyer le produit abîmé, on vous fait confiance, euh, on vous rembourse. Alors, quand ils font ça, le client, il ne peut être que séduit. Évidemment, il oui. dit, c'est génial, je peux même garder mon produit abîmé si je veux, euh, tant mieux, etc. Sauf qu'en fait, il faut quand même bien comprendre que ça a un coût énorme de faire ça pour une entreprise. On ne peut pas vrai. se le permettre. Et les GAFAM peuvent se le permettre parce qu'ils génèrent des, des, des milliards et des millions en cash. C'est dans leur business model, leur ADN. Et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, les entreprises qui n'arrivent pas à faire ça euh, ont l'air de mal, de mal faire leur travail. Mais ce n'est pas vrai. C'est juste que en fait, les Américains ont mis des standards très, très hauts à ce niveau-là. C'est leur stratégie différenciante et c'est très compliqué pour les autres. Mais ce n'est pas ce qu'ils font ça. Moi, je ne pas d'accord en pas qu ils font que ça, qu qui se mal, se développent, les développent Comment C'est parce qu'ils font ça qu'ils se développent. Ils ont compris oui. la valeur de la confiance. C'était leur stratégie client. de départ et, et, et, et, mais... et aujourd'hui, euh, ils sont gagnants. Bien, bien sûr, mais ce n'est pas, pas parce qu'ils ont mis plus d'argent, c'est parce qu'ils ont compris que c'était le moyen le plus rentable de faire oui. du commerce. Moi, j'achète à 90 chez Amazon et à 10 chez la totalité des autres. Parce, pourquoi Parce que j'ai une confiance absolue dans Amazon et que les autres, j'en sais rien. Et je, et je me dis, dans le doute, je préfère avoir une certitude. J'ai dû renvoyer un casque. Euh, J'avais acheté un casque chez Amazon. C'est très, très rare que je fasse ça. Euh, on ne m'a pas cassé les pieds. Euh, on m'a donné tout de suite l'autorisation de renvoyer le produit. Dès qu'ils l'ont réceptionné, euh, ils m'ont tout de suite euh, prévenu qu'ils allaient me rembourser immédiatement. J'ai été remboursé immédiatement. Du coup, j'en ai racheté un autre plus cher. Il n'y a, y a, a pas de faille. Et, et, et l'énorme confiance, c'est sur l'argent, il n'y a jamais de problème. Et sur la logistique, il n'y a quasiment jamais de problème. Et quand il y en a, c'est réglé tout de suite. Et pour en revenir euh, au titre de ce webinaire, finalement, c'était ça le titre du webinaire, hein. c'était le, le service client n'est pas du luxe, ben, c'est est quelque chose qui est, euh, qui est essentiel, qui est un pivot, c'est justement, et je pense que tu as mis le doigt sur la chose, c'est que les trois Suisses euh, sont probablement pas morts uniquement à cause de ça, mais en mais, mais partie à cause de ça, c'est que… Ils ont considéré que le service client, c'était ben, le truc en plus, que même éventuellement, comme à la FNAC, hein, vous voulez service client, faut payer la carte, machin, chose, dans vos rêves, quoi, pour avoir un mauvais service comme ça. Mais dans vos rêves, payer une carte en plus. Non, mais ouais, vous mais êtes fou, quoi. Après, je pense qu'il faut, faut quand même, aujourd'hui, les choses ont quand même beaucoup évolué. Il y a plein de marchands qui font, français qui font des très belles choses en termes de service. Et il suffit de se promener sur les différents sites web pour voir qu'il y, qu y a un vrai, un vrai effort. Moi, j'avais quelques exemples à montrer en euh, oui. plus le temps, mais je voulais parler quand même d'une un, société que j'aime beaucoup. Tu qui peux hein. vraiment le voir en poupe en ce moment, qui est une jeune startup qui est, qui est back market. Oui, je peux partager mon écran Oui, oui bien sûr. Euh, ben, je Au vous passage, part, vous pouvez continuer plus... à voter sur 26, 68, 68, 7. On dirait que les. Non, paradoxalement, exactement l'inverse de ce qu'on disait tout à l'heure, mais c'est pour ça que j'aimerais bien qu'il y ait plus de votes. Euh... On, on dirait que, que, que vous avez une meilleure expérience en général, bien sûr, c'est en général, de la grande distribution, bizarrement. Mais Je pense que c'est euh, voilà, si plutôt content parce que ça dépend du niveau d'attente. Je pense qu'on on a une attente de relation individuelle plus forte chez son boulanger qu'à Carrefour. À Carrefour, on ne s'attend pas forcément à rentrer en discussion avec le chef du rayon euh, Casserole. C'est pour ça. Et souvent, le chef On est plutôt content avec... parce que… Et sur la fréquence aussi. Oui. C'est qu'on on va quand même très souvent dans un hypermarché et sur la moyenne, ça se passe plutôt bien. On et y va se passe pour faire ses courses ça et on fait mieux. ses courses. Oui, ça se passe plutôt mieux. Oui, on voit très bien ton ouais, écran, je... euh, Olivier. Bah juste, je vais faire vite parce que, malheureusement, je vais devoir aussi vous laisser là dans 5 oui. minutes. Mais juste rapidement, j'ai fait quelques screenshots en fait, de marchands que j'aimais bien. Euh, et je voulais vraiment parler de back-market parce que euh, alors déjà, le, je ne sais pas si vous connaissez backmarket back-market, en fait, ils font du reconditionnement, c'est oui. une place de marché de reconditionnement, euh, qui a, je crois qu'ils fonctionnent très bien en ce moment, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est aussi la façon dont les choses sont présentées sur leur site, c'est mon métier, hein, donc j'ai l'habitude de ça. Euh, et voilà, ouais, typiquement, par exemple, quand vous allez sur la page d'aide, euh, comment c'est mis en, en œuvre C'est très clair, c'est très simple, il y a des tas de moyens d'accès différents, ils répondent aux questions les plus courantes en haut de page et euh, expérience faite, c'est à titre personnel, donc ça ne veut rien dire, mais euh, ça marche plutôt pas mal. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est bien de voir que euh, le service client, ça commence aussi par un bon accueil sur le web, une bonne mise en page, une, une simplicité, parce que même ça, déjà, euh, ça sert aussi à, à instaurer la confiance, en fait, à donner confiance oui. à, à l'utilisateur. Et plus mm -hmm. vous êtes transparent sur votre service client, mieux c'est. Alors, Je vous donne un, un contre-exemple très simple, mais à une époque, on se demandait toujours s'il fallait mettre le numéro de téléphone en <rire> haut bon. sur, sur les sites de e-commerce. Et puis très vite, les call centers ont dit non, non, ne le mettez pas en haut, on est inondé d'appels, ce n'est pas bien, on ne peut pas y répondre, ça ne va pas. Bah, C'est dommage de faire ça parce qu'en fait, en réalité, on sait que dans le e-commerce, des gens. Il y a toujours un moment où ils ont besoin de parler à une personne humaine, de se rassurer, de oui. peut-être de poser une question, etc. Eh bien, aujourd'hui, il, il y a des gens qui considèrent que mettre un numéro de téléphone en haut, c'est une mauvaise chose. Je trouve ça dommage. Et là, le market, c'est un petit peu l'exemple inverse. Oui, J'ai euh, connu des sociétés des... où on te disait même, euh, ne mettez, enfin, on te disait, on vous interdit de mettre le numéro de téléphone sur votre site web. Il y en a de plus en plus. Oui, parce, parce qu'ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient mal prêts à répondre téléphone. au téléphone. Mais Moi, je disais toujours, il ne faut pas mettre le téléphone ni en haut ni en bas. Faut le mettre tout le temps, oui. Parce que le problème, c'est que, ouais. il y a un moment donné, euh, s'il faut retourner à la page d'accueil pour aller retrouver le numéro oui. de téléphone, en fait, il le faut en permanence sous les yeux, quoi. Moi, c'est ce que je fais quand je fais un site web, c'est en B2B en tout cas, hein. c'est systématiquement le numéro de téléphone en haut sur Exactement. toutes les pages. Parce que bien surtout bien. en B2B, qu'est-ce qui se passe On remplit pas un formulaire, on décroche son téléphone, on appelle. Juste rapidement, je vais donner juste le deuxième exemple parce que c'est un site qui est un peu moins connu que Back Market, c'est Selency, c'est un antiquaire en ligne, c'est aussi une place de marché, Très bien, je trouve génial, alors ils ont encore des progrès à faire sur le service client parce que c'est très difficile à gérer leur logistique, mais ce qui est intéressant c'est qu'ils font un peu comme Back Market aussi, on parlait de politesse tout à l'heure et c'est très difficile d'être poli sur le web parce que c'est une interface froide, c'est un média, c'est déshumanisé au possible, mais euh, si vous lisez bien les textes qu'il y a sur ce genre de site, sur CLNC ou Back Market, vous verrez que c'est truffé de petites notes humoristiques. Eh bien, euh, mine de rien, ce petit travail sur le, sur le rédactionnel, euh, c'est aussi un point qui va faire la différence avec des concurrents qui sont beaucoup plus froids. Donc là, j'ai mis deux petits exemples tout simples, mais c'en est truffé, en fait. Hein. Si vous allez sur CLNC ou Back Market, c'est un peu le même genre. Euh, vous avez des petites formules euh, un peu sympathiques, un peu humoristiques, etc. Et je peux vous garantir que rien que ce, ce petit ton, cette petite tonalité, euh, change complètement le rapport avec euh, l'utilisateur et crée une connivence qui est, qui, est, qui est plus forte en fait que sur un site euh, normal. Alors, je ne mmh. dis pas que tout le monde peut faire ça, mais c'est un petit exemple assez euh, sympathique. Juste pour pas rebondir là-dessus, je... l'idée si tu permets, c'est que ceux qui ont fait ça aussi depuis longtemps, c'est Trendline. Trendline qui était avant oui, euh, le train. Et, et eux, c'est un principe, c'est justement d'avoir un ton un peu copain avec le client, etc. Et moi, personnellement, je les, ai, je les connaissais bien. Et je ai dit que c'était particulièrement agaçant quand tu as un problème, que le gars, ils il, il sont en train de chercher à, à faire le malin, être un peu, un peu drôle, alors que toi, tu es juste en train de louper ton train. Ou t as, t as, voilà. et, il y a des tas de moments où tu n'as pas envie de rigoler et tu n'as pas envie que le gars d'en face rigole. Et donc, euh, c'est très, très compliqué de faire ça. Parce qu il faut que oui, ce L'humour, c'est un sujet délicat. Hein. Je soit vraiment me... habile parce que ça peut vraiment être à, à un, à un effet boomerang euh, mortel. Quoi. Mmh. Euh, dans le e-commerce. Ouais. Je ne sais pas si Loïc voulait peut-être euh, intervenir parce que je vois une petite main. Qui Merci beaucoup Yann. C'est juste parce que vous avez parlé beaucoup de confiance et moi je me rends compte que les entreprises qui marchent le mieux, c'est celles qui font confiance a priori à leurs clients et ouais. les servent de manière inconditionnelle. Ce que fait merveilleusement, comme le disaient tout à l'heure nos amis, euh, Amazon. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, c'est faire confiance aux clients Merci. a priori et pas l'inverse. Oui, je pense que c'était une très bonne remarque. Effectivement, on est tous arrivés à la même chose. Alors, petite dernière question, comme on arrive à la fin de notre temps et on aime bien démarrer à l'heure et finir à l'heure, euh, de, de cet échange euh, riche et intéressant. Euh, votre, on a vu, bon, finalement, votre, <coughs> votre vote sur les, le grand commerce un petit peu plus généreux que pour le petit commerce. Alors, est-ce que vous êtes satisfait de l'expérience client en France dans le e-commerce, on met Amazon de côté parce que c'est les champions du monde donc euh, on sait que de toute façon on est forcément satisfait donc, alors est-ce que est-ce qu'on peut finir sur ce vote le code c'est 550457 sur menti.com toujours un petit email les votants hein. ah voilà bon, ben finalement finalement euh, celui qui s'en tire le mieux, Olivier Laborne, s'il est toujours parmi nous, c'est plutôt la grande distribution, a priori. Ça... Oui, enfin... oui, je suis toujours là, évidemment. Oui, toujours là. Là. Euh, moi, moi, ce que j'aimerais quand même préciser, c'est que quand même tout vient de l'entreprise et des objectifs qu'elle donne et qu'elle forme et quand elle forme ses salariés, directement ou indirectement. Aujourd'hui, euh, il n'y a pas de culture de la performance positive dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'on fixe des objectifs qui sont uniquement des objectifs mathématiques, euh, mesurables, quantifiables, et on peut retrouver tous les adjectifs euh, possibles, mais en aucun cas on forme et on fixe d'objectifs sur cette performance positive, sur la relation client. Qu'est-ce qui va faire que je vais aider l'entreprise à ce que ce client revienne ensuite réacheter chez moi parce que c'est ça en fait, on n'a pas parlé tout à l'heure, mais ça a été quand même des principaux problèmes à la naissance du digital et vieux dinosaures comme toi, on va dire du siècle dernier du, du, du e-commerce. Euh, Lorsqu'il y a eu les premières commandes, souvenons-nous que tout de suite, il y a eu l'angoisse des acteurs en se disant mais est-ce que ce client va recommander Mais en fait, on ne le connaît pas, ce client, c'est qui Parce qu'il faut bien voir que cette qu notion de relation client est née en, en parallèle la notion de connaissance client. Et donc derrière, c'est avec cette, cette étape-là qu'on a vu surgir des actions de, de newsletters où on vous offrait la deuxième livraison gratuite, la troisième gratuite, on vous offre même 20 euros ou 50 euros pour vous recommander chez nous parce qu'on ne s'occupait absolument pas en fait, de la satisfaction du client et on voyait uniquement là encore une fois que des aspects mathématiques. Je pense qu'aujourd'hui, qu'il faut s'intéresser dans une entreprise à la culture positive de la performance. C'est savoir comment j'éduque mes collaborateurs et je transforme, ça fait partie un hein, des piliers de la transformation numérique de l'entreprise, c'est comment je transforme en fait positivement cet acte d'achat afin que le client revienne sans que je sois obligé d'avoir des grosses opérations, soit budgétaires, euh, soit euh, d'opérations commerciales. Enfin, c'est vraiment très important et c'est ce qu'on commence à voir dans pas mal de grands groupes. Moi, je voudrais revenir sur l'histoire des grumeaux là, qui m'a bien plu. Euh, J'ai l'impression que c'est Loïc qui tout à l'heure parlait de confiance. Et moi, dans mon, dans mon métier de call center, euh, il y a deux choses qu'on peut dire. C'est que ce qui manque le plus dans le, le, le système, c'est la confiance dans le collaborateur. Et je pense que les, les marques ont énormément de difficultés avec ça, euh, à, à laisser celui qui est au contact du consommateur, libre d'agir comme il pense que ça doit être. Et, et, et ça, c'est ça un double effet négatif, c'est qu'en en, en obligeant à réagir d'une manière un peu normée, je, je robotise le gars et en fait je nie son libre arbitre et je nie sa qualité et, et du coup je n'obtiendrai jamais son implication totale. Et en faisant comme ça aussi, je, je vais… Je vais installer une relation de méfiance à l'autre bout également, parce que le consommateur va ressentir que celui qu'il est en face de lui n'a pas son libre arbitre. Oui, et, et, et, pour, et voilà. pour rebondir aussi, effectivement, il y a une forme d'industrialisation de la relation avec le client, ce que le client ne supporte pas, y compris dans les centres d'appel. Et moi, je pense que de plus en plus, la technologie doit être utilisée pour aider les collaborateurs de manière à ce qu'ils soient libres dans la relation avec les clients. Absolument. Donc, je pense qu'il y a vraiment… Tout à réinventer, et moi qui travaille beaucoup sur l'omnicanalité canalité et j'étais intervenue chez, chez un centre d'appel, c'était de se dire qu'on continue à accueillir les clients comme avant, alors que les clients ont déjà commencé leur parcours online, et quand ils arrivent, ils n'ont pas du tout euh, ni le même état d'esprit, ni la même façon de voir les choses, et ils veulent une vraie relation humaine, parce qu'ils ont déjà fait tout de manière digitale, donc s'ils appellent quelqu'un, c'est qu'ils veulent surtout pas quelqu'un qui soit dans une logique industrielle, formatée avec un minimum de temps, etc., et des KPI très quantitatifs. Quoi. Absolument. absolument. Et, et, et ça, Nous, on a fait une étude qu'on a menée pendant cinq ans avec des laboratoires de recherche en sciences sociales qui ont montré qu'en fait, plus j'avais de contrôle, moins j'avais de qualité. Alors qu'on on est, on est en France, un pays d'ingénieurs, où on pense vraiment que le contrôle qualité, c'est presque un mot unique euh, et que ça ne se discute pas. Qu'il n'y a pas de qualité s'il n'y a pas de contrôle, alors que c'est exactement le contraire dans la relation client. Plus il y a de contrôle, moins il y a de qualité. Ok, merci euh, Emmanuel. Il est 10 h 3 Eh bien, nous allons donc euh, nous arrêter, même si on aurait pu euh, continuer cette discussion très longtemps. C'était passionnant, c'était un échange très riche. Merci. Euh, je crois que de toute façon, Maintenant, il y a encore beaucoup de travail à faire sur le terrain. Et quand on voit vos votes sur le e-commerce, eh il y a encore beaucoup de boulot pour Olivier Sauvage euh, et aussi beaucoup de boulot pour Olivier Laborde, je crois. Enfin, Il y a beaucoup de boulot pour beaucoup de monde. C'est bien dans un sens, euh, si on regarde le côté positif des choses, euh, on ne peut que s'améliorer. Merci à vous et de vos échanges, c'était très riche. Un merci grand merci vraiment. et bonne journée et au plaisir de vous retrouver euh, un de ces jours dans un autre webinaire. A bientôt, bonne journée,